Que vous avez passé un bon dimanche. Ce dimanche, pour moi, était très édifiant. J'ai dû faire un choix, là, aujourd'hui, parce que j'ai une imposture à vous raconter, et aussi un fake qui fait le tour, euh, en ce moment, du net. Aujourd'hui, là, je vais vous parler d'une imposture, d'un nom célèbre que tout le monde connaît. Je vais vous parler de Pasteur, Louis Pasteur, parce qu'il existe une imposture vaccinale par rapport à Louis Pasteur. D'abord, l'imposture vaccinale est basée sur des faits concrets. La France est un pays, le pays des décarts et de la rationalité scientifique. Et euh, cette rationalité scientifique... Elle est tombée dans une bien étrange insuétude, la dépendance au vaccin. Si la France est la seule patrie de Descartes, elle est aussi, pour son plus grand malheur, celle de Louis Pasteur. La démonstration d'un fait scientifique pour la méthode expérimentale ne repose que sur des mesures de laboratoire reproductibles, vérifiées par d'autres scientifiques et indiscutable. Le premier mensonge, ou péché par omission, contrairement à ce que croit une majorité de Français, Louis Pasteur, 1822-1895 n'était pas médecin, ni même biologiste. Il n'était que agréé préparateur de chimie, sans que l'on en sache. paix à son âme, hein, je ne veux pas souiller sa mémoire. Il était agréé préparateur de chimie, sans que l'on en sache plus sur cette dénomination, et pas très bon dans sa spécialité. La seule chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'était un travailleur acharné. Il dormait moins de 4 heures par nuit dans les années 1850. Internet n'existait pas, et Louis Pasteur était au courant de tout ce qui se passait dans le monde et surtout le monde scientifique de l'époque. C'était un activiste. Un activiste, il voulait la Légion d'honneur et il l'a eu en 1853. Louis Pasteur fut le seul Français à avoir bénéficié de son vivant du titre de bienfaiteur de l'humanité. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que la réalité est bien loin de la légende, mesdames et messieurs. Tous les travaux que Pasteur s'attribua, sans vergogne, furent en fait copiés sur d'autres scientifiques... La seule vraie découverte de Pasteur, la seule qu'on connaît, hein, et dont personne ne parle jamais, c'est la serviette en papier. La serviette en papier jetable pour s'essuyer les mains. Pasteur était paranoïaque. Il voyait des microbes partout. Il pensait fort justement qu'en s'essuyant deux fois les mains, dans la même serviette, on avait toujours les mains sales. La vérité, c'est que Pasteur n'a jamais découvert aucun micro-organisme. D'ailleurs, il n'y croyait même pas, lui. Attribuant la maladie à une faiblesse constitutionnelle, la découverte en incombe un vrai biologiste, Antoine Béchamp, qui lui est né en 1816 et mort en 1908. Il était docteur en sciences, et en médecine et en chimie et diplômé en pharmacie, dont en France le nom est toujours interdit de citer. Antoine Béchamp avait appelé ces structures microscopiques « empruntant ce nom au chirurgien français Cédilo, qui lui est né en 1808 et mort en 1875, qui fut le premier à l'utiliser d'ailleurs. Alors Béchamp lui ne courait pas après la gloire Pasteur, si. Par contre, Béchamp ne fut pas dupe des manœuvres de Pasteur. Il écrivit ceci Je suis le précurseur de Pasteur, exactement comme le volet est le précurseur de la fortune du voleur heureux et insolent. Et le théorème pastorien L'être humain, créature de Dieu, est pur et sans souillure. La maladie ne peut donc être provoquée que par une faiblesse constitutionnelle. Puis, se ravivant devant la démonstration évidente d'Antoine Béchamp, sur l'origine de la maladie, des vers à soi, sujet sur lequel ils travaillaient tous les deux, la maladie est Provoquée par des agents extérieurs. En injectant cet agent dans le corps, on crée une réaction de défense qui protège de la maladie. Là, on est en train de parler du vaccin. N'oublions pas que cette époque, au milieu du 19e siècle, la médecine était d'essence religieuse et croyait à la force vitale. Sans cette force vitale, nécessairement d'origine divine. à cette époque-là, on croyait plus en Dieu qu'un médecin. Pour ça qu'un pasteur avait plus d'autorité qu'un médecin. Et à la génération spontanée, donc le cadavre d'un animal pourri, car il génère des éléments destructeurs, sortis de nulle part. On croyait que les asticots de mouches étaient générés par le cadavre. Béchamp n'était ni vitaliste, ni ne croyait à la génération spontanée. Ce qui n'était pas le cas de Pasteur, pas du tout, tout au moins dans ses débuts. Pasteur était opportuniste et savait s'adapter à l'ère du temps. De ce théorème jamais démontré découle donc le corollaire, pas plus démontré qu'autre chose, pour lutter contre les maladies et les épidémies. Il suffit donc de vacciner massivement les populations avec le ou les agents responsables de ces maladies. Enfin, un peu d'histoire, mais vous allez voir, c'est... À ce stade, on fait tout simplement l'impasse totale des connaissances que nous avons aujourd'hui sur le système immunitaire humain et la génétique en général. Ce raisonnement implique quoi, mesdames et messieurs Que tous les humains possèdent le même système immunitaire et que celui-ci répond d'une manière identique aux mêmes sollicitations extérieures. L'immunité de troupeau prônée par Pasteur et ses disciples n'existe tout simplement pas. C'est une hérésie scientifique. L'hérésie scientifique... Au XXIe siècle, nous raisonnons dans ce domaine avec des théories élaborées au XIXe siècle, et que personne ne semble remettre en cause d'ailleurs. Il s'agit tout simplement d'une aberration de l'esprit humain et de la négation de nos connaissances scientifiques actuelles. Alors le mensonge, parlons-en de mensonge. Le théorème. Ce théorème induit un deuxième corollaire. Chaque micro-organisme pathogène est responsable d'une maladie parfaitement identifiée. Faux en matière scientifique la causalité unique n'existe pas. Tout événement observable est le produit d'un enchaînement de causes. La suppression d'une seule de ces causes rend l'événement totalement impossible. D'abord, qu'est-ce qu'une maladie À ce jour, personne, qui que ce soit, n'est capable de répondre à cette question élémentaire. Les sommités médicales n'ont pu fournir qu'un sourire gêné en guise de réponse. Nous ne savons pas ce que c'est qu'une maladie. Le mensonge, Pasteur a prétendu avoir vu le virus de la rage avec son petit microscope optique. Pour observer le virus de la rage, il faut un microscope électronique, car la taille du virus est inférieure au pouvoir discriminant du microscope optique. Donc c'est un mensonge. Le mensonge, les vaccins, on est en plein dedans en ce moment, les vaccins ont permis de mettre un terme aux grandes épidémies qui dévastèrent l'humanité la vérité, au XIIIe siècle et au XIVe siècle, l'Europe fut dévastée par plusieurs épidémies de peste qui tuèrent des centaines de milliers euh, d'individus. Ces épidémies disparurent pour ne jamais revenir, en fait. Car, pourquoi Qui a inventé le vaccin contre la peste La question, le mensonge, la variole a été éliminée euh, de la surface de la Terre grâce au vaccin. La vérité, c'est que l'OMS elle-même... Pourtant, entièrement à la solde des labos pharmaceutiques qui, en 1980, lança un appel à tous ses adhérents pour arrêter la vaccination anti antivariolite et détruire par conséquent les souches virales encore détenues dans certains labos. Les dernières campagnes de vaccination s'étaient toutes soldées par une poussée épidémique, quel que soit le pays où, où, où a lieu cette campagne. Le mensonge, encore, les vaccins sont inoffensifs et les accidents qu'on attribue aux vaccins ne sont que de tristes coïncidences. La vérité, mesdames et messieurs, les vaccins sont des médicaments au même titre que les autres molécules de la pharmacopée et à ce titre, ils sont dangereux et toxiques. Les médicaments tuent en moyenne 20 000 personnes par an en France et les vaccins ne tueraient personne. Semble-t-il, c'est un miracle et dans les labos, les miracles, ça n'existe pas. Éradiquer telle ou telle maladie où le virus responsable est une illusion extrêmement dangereuse. Chaque fois que les humains vident une niche écologique euh, d'un de ses occupants, la nature ayant horreur du vide, la niche va être occupée par un nouvel arrivant, un nouvel habitant, souvent pire que le précédent. On parle de mutagène là, n'est-ce pas Tout ce que nous risquons, c'est d'éradiquer l'espèce humaine de la surface de la planète, mais la nature se passe très bien de nous. Ce que contient réellement un vaccin une partie dite atténuée du virus ou bactérie que l'on soit responsable d'une maladie, des éléments de manipulation génétique, comme les ARN ou ADN double brin, des traces protéines de culture, car on ne sait pas filtrer totalement la fraction vaccinale. Ce qui veut dire quoi Que si les protéines de culture sont polluées, pour une raison ou pour une autre, le vaccin, lui, le sera aussi. Il contient également des adjuvants tels que l'hydroxyde d'aluminium, Toxique pour le corps. Alors, puisqu'il est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique, le cerveau est le seul organe humain qui soit stérile et qui doit le rester à tout prix. Y introduire un produit chimique amène quand même des accidents très graves. Pourquoi retrouve-t-on des traces d'aluminium dans les plaques amyloïdes de la maladie d'Alzheimer Les coupes qui en fait servirent en 1906 à Alzheimer, à décrire la maladie comme telle, qui porte son nom, existe toujours aujourd'hui, elles ont été examinées de nouveau avec nos techniques plus modernes et il n'y a aucune trace d'aluminium dans ces coups. L'aluminium trouvé dans les cerveaux, examen post-mortem, analysé, est celui des vaccins. On y trouve aussi des traces de formaldéhyde cancérogène de première classe, des sels de mercure stabilisant, et le mercure est neurotoxique reconnu. Personne ne peut mettre ça en doute. Alors, le vaccinalisme est une manie française. Chaque petit français doit recevoir entre 0 et 18 ans, pas moins de 60 injections vaccinales. Alors, les trucages de labos, il y a en France des obligations vaccinales. Les labos s'ingénient à mélanger dans la même ampoule les obligatoires avec les autres. Il faut bien quand même faire marcher le commerce. Hein. Les laboratoires s'enrichissent avec ça. Nous avions essayé de mettre au point une dose magistrale qui contenait 10 virus. Ils se sont bouffés entre eux. Ça n'a pas pu dépasser 6 injections. Ce fut l'examen. Une belle réussite commerciale et un calvaire pour les vacciner. Mis sur le marché en 2003, il a été retiré. Sur recommandation de l'AFSAP en 2005. La théorie et le mythe pasteurien. En France, aucune discussion ni aucune contestation. La vaccination de masse est devenue une religion en France. On y croit sans voir, sans preuve. Heureux celui qui croira sans voir, sans avoir vu. Et ce sont des scientifiques en plus qui passent pour des illuminés, membres de sectes inavoués et inavouables. Claude Bernard écrivit dans l'introduction à, à la médecine expérimentale en 1865. Le scientifique est d'abord un docteur. Où est le doute aujourd'hui Parmi ça. Ce fut aussi Claude Bernard arbitra le match Pasteur-Béchamp. Et à la fin de sa vie, il eut cette phrase remarquable Béchamp a raison. Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Ça, c'est Pasteur qui dit ça. Et Béchamp dit Pasteur est fou. Phrase que l'on attribue aussi à Pasteur, donnant raison à Béchamp, ce qui est proprement impensable. Sur la fin de sa vie, Pasteur eut un AVC qui le laissa hémiplégique. Il perdit complètement la raison et se lança dans des théories encore plus folles les unes que les autres. Alors, euh, l'organisme humain est une merveille d'équilibre entre ses propres cellules et des cellules étrangères. Virus et autres bactéries, c'est la rupture de cet équilibre. Le système immunitaire n'est pas un jouet. Vacciner un bien pourtant, et l'on en fait une maladie chronique. Le mensonge, attention, écoutez bien. Le tétanos, la rage, la poliomélie ont été indigués par la vaccination. Ces trois maladies sont des maladies sans immunité. Les toxi-infections ne passent pas par la voie sanguine. Le mensonge. La vaccination ROR a permis de supprimer les maladies infantiles. Ces maladies dites infantiles servent à la mutation du système immunitaire de l'enfant pour en faire un adulte en bonne santé. Avec le ROR, on a créé des souches mutantes de la rougeole et des adultes qui l'avaient eu enfant. L'attrape sous forme aggravée au contact de leurs enfants vaccinés. Le mensonge. Nos enfants deviendront centenaires. Les centenaires aujourd'hui sont des personnes qui sont nées dans les années 1910, époque où il n'y avait pas de vaccination obligatoire. On en reparlera dans quelques années. Toutes les études internationales arrivent à la même conclusion. Les enfants à jour des vaccinations obligatoires sont globalement en plus mauvaise santé que ceux qui n'ont jamais été vaccinés. Le mensonge, il faut vacciner les personnes fragiles pour les protéger. Toute personne atteinte d'un déficit immunitaire et souffrant d'une pathologie auto-immune est une contre-indication majeure à toute forme de vaccination. Pour qu'une vaccination soit réellement efficace, il faudrait faire un groupage HLA à chaque individu pour connaître l'état exact de ses défenses immunitaires. Trop cher Et ceux qui sont dans la vaccination, ceux qui créent les vaccins, etc., ceux qui sont compétents dans ce domaine, ils disent que les accidents vaccinaux qui ne sont officiellement que de la faute à ceux qui ne, qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui sont mal vaccinés. Et pas de chance, il y a des coïncidences malencontreuses. Ceux qui sont plus vaccinés que ceux qui ne le sont pas, visiblement, vivent moins longtemps. L'aveuglement des autorités sanitaires françaises ne conduisent à aucune autre catastrophe sanitaire majeure, qui a déjà commencé à bas bruit. Tous ces cas d'autisme soudain, d'hyperactivité, de cancer infantile ne seraient dus qu'à des problèmes euh, environnementaux. L'air pollué, la malbouffe, disons que... Ça se cumule et qu'on ne connaît pas la synergie entre tous ces éléments. Mais la prudence voudrait qu'on arrête les frais et que l'on ne se sacrifie plus ou plus nos enfants sur l'autel des profits industriels. En conclusion, mesdames et messieurs, le principe de la vaccination de masse ne repose sur aucune base scientifique indiscutable et démontrée. Ça, c'est de Marc Jaspard, chimiste, biochimiste, qui a écrit ça le 5-10-2012. Ça, c'était pour la vaccination et pour Pasteur. Mesdames et messieurs, il y a beaucoup, beaucoup de fake sur Internet parce que, vous, vous comprenez, c'est ça qui est dangereux sur Internet. C'est qu'il y a des gens, ils font des vidéos, des montages, pour le buzz. Parce qu'ils savent que les gens vont être choqués. C'est à celui qui fera la vidéo la plus choquante, pour le buzz. Et le buzz, ça rapporte. Voilà, le nombre de vues rapporte. Et voilà, c'est ça le fléau, aujourd'hui. C'est que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Alors, à cause de ça, à cause de ces fake news, eh ben, il y a des gens qui ont peur, parce qu'ils ne savent plus qui croire. Donc, maintenant, pour croire vraiment et pour être sûr, il eh ben, faut se connaître soi-même. Et puis, je pense qu'il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. Après, il faut avoir un peu, un, un peu de bon sens, de jugement. Et de se dire que, finalement, en essayant de faire confiance, un temps soit peu, à la médication. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile, j'en conviens, c'est compliqué de faire confiance au médical. Avec tout ce qui se passe. Mais bon, le problème, je vous dis, le problème, ce n'est pas le médical. Le problème, il n'est pas là. Les médecins font très bien leur boulot. Les, les, les infirmiers aussi. sont des gens qui sont dans le fond, qui font un, un travail. Mais vous ne vous imaginez pas le nombre d'heures qui passent là-dedans. Et il y en a qui risquent leur vie. C'est un métier incroyable. Et moi, je, ces gens-là, je, je, je vous dis, je les respecte. Voilà. Euh, après, il y a tout. Il faut tout pour un monde. Il y, a, il y a des médecins crapuleux. Il y a, voilà. Non. Il ne faut pas confondre l'industrie pharmaceutique et la médication. Enfin, le médecin plutôt. Le praticien. voilà Mais en tout cas, pour Pasteur... Je pense que tout le monde, vous, ceux qui viennent d'arriver, vous, vous reverrez la vidéo. Vous verrez que Pasteur, c'est pas ce qu'on croit. C'est n'est pas ce qu'on croit du tout. Partagez cette vidéo, si elle est encore là, parce qu'avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, l'algorithme, l'algorithme, s'il détecte un mot qui est pas bon, ça y est, toute la vidéo ça sera scannée dans tout ce que j'ai dit. Et s'il y a le moindre mot qui est à l'encontre des... Enfin, vous, savez, vous connaissez la musique Eh bien, vidéo supprimée, bloquée... Et suspension pour moi pendant une semaine. Si ça m'arrive, ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Je reviendrai, puis c'est tout. Voilà, J'aurai un avertissement. Ok. Alors en tout cas, je vous salue tous. Anne-Sophie, Marc René Lopez, enchanté. Lopez, le prénom, le, le nom de famille de ma grand-mère. Marie Lopez. Voilà. Soyez la bienvenue à tous et à toutes. Si vous n'êtes pas euh, abonné, ben, abonnez-vous. Ça serait, ça serait sympa. Cliquez sur la cloche pour être au courant de tout ce que je fais. Eh bien, il n'y a plus qu'à vous dire bonne soirée, hein. portez-vous bien, et puis merci d'avoir été présent dans ce live. À très bientôt les amis, à la semaine prochaine. Salut, bonne fin de dimanche, à bientôt.